Bonsoir, Donc, nous sommes le jeudi 19 octobre 2017 pour l'émission Radar numéro 28 avec, comme en juin dernier, notre ami Gérald Lebrun. Euh, on va parler bien sûr euh, prioritairement d'extractivisme parce qu'il y a beaucoup de projets de mines à la fois en métropole et, et dans les colonies françaises, en Guyane et ailleurs. Et on espérait, et on espère encore, avoir des Guyanais que j'ai invités lorsque nous étions euh, à, une, euh, à, une, à des journées organisées par le CSIA, qui étaient très intéressante, où on a pu parler à la fois avec des représentants et écouter des représentants Guyanais, donc des autochtones, des six grandes euh, tribus de, de Guyane, à la fois euh, celles qui sont sur le littoral et celles qui sont dans les terres, par rapport à cet ignoble projet montagne d'Or dont on va parler avec Gérald et aussi on a eu des Lakota qui nous ont parlé des, des suites du Dakota Access Pipeline et à la fois de la réalité, c'est-à-dire qu'il y a eu un grand désenchantement notamment parmi un de ces jeunes leaders Lakota que j'avais vu en octobre 2016 et que là j'ai revu en octobre 2017 qui a lui-même été blessé, arrêté. Euh, donc les est tabassé, qui emporte les marques même sur son visage. Et euh, il, il était, ils, ils étaient tous très émus et assez désespérés. C'est-à-dire qu'ils savent bien que euh, les peuples autochtones sont vraiment dans la dernière ligne droite. On est en train de, de les mépriser, de détruire leur territoire et de les polluer pour, euh, de manière durable et même définitive. Donc euh, ça ne l'est ils ne portent pas à, à des réactions d'alacrité, c'est-à-dire ils sont vraiment, il y en a même un qui, euh, qui, qui pleurait. Euh, avant de parler, qu'ils étaient pris par l'émotion. Donc il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, ces combats combat pour la terre, ces combats pour la Pachamama, euh, comme, comme nous le disons et comme le dit notre ami et, et ben, les voici, voilà, en direct. Et, et Retourne-toi, voici les représentants Guyannet. C'est à eux qu'on va laisser la parole tout de suite. C'est euh, ce tellement rare dans ce pays de, de et la France, qu'on ait, qu ait la possibilité d'entendre les gens qui surplacent place. Lutte, lutte pour essayer de sauvegarder leur terre, leur vie, leur peuple et leur culture. Et donc, euh, voilà, je vous laisse l'esquimau, vous le vous, vous passez entre vous. Voilà, donc je vous présente à la fois, vous connaissez peut-être Monsieur Gérald Lebrun, qui, qui lui-même, voilà, des problèmes d'extractivisme, notamment au Pérou, euh, donc, qui est très présent sur euh, les problématiques de l'Amérique du Sud et de l'extractivisme. Voilà, et donc nous, on avait évoqué en juin dernier... Euh, c est, c est, cet abominable euh, projet euh, finance, financier industriel qui est le projet Montagne d'Or et on avait expliqué le scandale qu'il représentait dans une zone de forêt primaire et que ça allait impacter six peuples premiers que la France ne reconnaît pas vu que la France n'a jamais ratifié la convention numéro 169 de, de l'OIT et donc par rapport à ça on en a parlé mais euh, on, on était au regret de, de ne pas avoir des représentants euh, autochtones de la Guyane pour qu'ils nous donnent leurs sentiments et moi aux journées justement du CSIA j'ai été euh, très impressionné à la fois par le calme euh, de la personne qui s'est exprimée et qui a dit des choses euh, justes et à la fois très horribles c'est-à-dire que ces gens qu'on ose prétendre citoyens français et qui au niveau des infrastructures euh, quand, ils, quand ils sont blessés il faut qu'ils espèrent que la pirogue sera là qu'il y aura le plein pour euh, le, le moteur et qu'ensuite ils accéderont peut-être à l'unique hélicoptère qui se trouve en Guyane pour arriver dans une structure hospitalière sous-équipée et tout ça c'est ignoble, c'est-à-dire que on, moi, je, je suis parfois révolté de voir qu'en France, on s'indigne, ah oui, ça se passe au Canada, ah oui, ça, ça se passe en Amérique du Nord, ah oui, ça se passe en Amérique du Sud, mais les Français ne sont pas au courant que dans les colonies, parce qu'il faut dire, c'est pas, pas parce que nos technocrates appellent ça des départements et des territoires d'outre-mer, que ce sont que ce ne sont pas des colonies. Dans nos colonies françaises, eh bien, on traite le colonisé et on traite l'autochtone euh, pire que les bêtes. Voilà, C'est-à-dire qu'ils sont parqués, ils sont, ils sont méprisés et on n'investit pas du tout sur simplement les besoins sanitaires et sociaux. Voilà. Donc j'ai moi j'arrête, je vous laisse la parole. <rire> donc il faut parler assez fort parce qu'à la fois c'est la sauvegarde par le micro et ça va directement en direct par le portable. Oui, bonjour à tous, je suis Vanessa de la Jeunesse Autochtone de Guyane. Donc, euh, donc je suis venue avec euh, Alan, ah. qui fait partie également de la jeunesse autochtone de Guyane Gernot. et Gernaud. Donc euh, je... il y a également Ivan qui est là, qui est de l'association Propre Violence, donc, euh, qui va également parler du projet Montagne d'Or, qui s'y connaît beaucoup, qui va sûrement vous impressionner. <rire> donc voilà. Euh, que peut-on dire euh, par rapport à tout ça Donc c'est vrai que lors, le samedi dernier on a eu le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 De, de tout ce qui est tout simplement euh, fondamental. Et c'est pour ça qu'au euh, mois de mars-avril dernier, il y a eu un soulèvement du peuple, tout simplement, peuple guyanais. à, à ce, ce niveau-là, justement, je ne parle pas euh, de, du, du côté amérindien, mais je parle vraiment du euh, côté guyanais, où là, les Bouchinengui, les membres, les, les communautés chinoises, les guyanais proprement dit, on dira entre guillemets, les créoles, se sont ralliés à une cause qui est tout simplement louable humble parce que les inégalités sont, sont, sont trop fortes. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui sur euh, la Guyane, elle fait décoller des fusées et, et dans l'intérieur de la Guyane, ils n'ont même pas accès à, à une 3G potable, je n'ai même pas encore parlé de wifi, ni, ni même de fibre optique. Donc euh, tout ça, on l'a dénoncé, et on se contente les accords sont en, sont en voie et, et nous, on est là pour respecter le tout et faire avancer tout simplement cette Guyane. Alors Très sur peu. place tu dis que, à l'octone et autochtone, il y a une convergence des luttes donc, Complètement, complètement. aujourd'hui la Guyane c'est une cause euh, qui, qui touche tout, tous les secteurs, donc euh, peu importe la couleur des gens et des personnes, on se doit tout simplement de... De, de, de, de, de, de se faire entendre d'une seule voix. Et alors, quand, quand tu penses que 20% de, de, de l'électricité produite en Guyane va être consommée par ce projet montagne d'or, cette grande mine d'or, qu'est-ce que ça t'évoque bah, C'est de l'aberration complète. Parce que justement, il y aura des infrastructures qui devront être conçues pour pouvoir fournir l'électricité à ce projet. Qui payeront tout ça Ce sont les contribuables guyanais. Qui Est-ce qu'ils veulent ça aujourd'hui je ne pense pas. C'est un projet contre le peuple. Mais complètement, complètement. Moi je parle en tant que jeune qui, qui, qui sait très bien finir hein, sa vie en Guyane. qui... Okay. Le projet, il sera viable sur quoi 15 ans 15 ans 15 ans pour, dans le meilleur des cas après 15 ans, ils ne seront plus là. Qu'est-ce que tu penses des projets d'universités autochtones comme les guarani kiowa au, au niveau de la frontière du Pérou et du Brésil Ils commencent à s'organiser pour, en fin de compte, créer des universités sur leurs problématiques et sur leur culture. Est-ce que tu ne penses pas que la France devrait donner des moyens aux Autochtones et aux autochtones pour créer leur propre structure d'éducation en Guyane, spécifique à la Guyane Justement, vous, vous le dites, mais c'est caduque. Aujourd'hui, la France, euh, territoire des droits de l'homme, euh, comment se, comment, comment se fait-ce qu'ils n'aient pas pu penser ça dès, dès le départ Ils auraient dû penser la, la, la base même. Et ça, c'est une aberration. Aujourd'hui, on doit se calquer sur, euh, sur, les, sur, sur, euh, sur les territoires frontaliers pour pouvoir euh, essayer de, de, de coïncider entre, euh, comment dirais-je, se calquer sur autre chose, alors qu'on aurait dû le faire, on aurait dû être les précurseurs, simplement. Mais moi je dis que c'est une très bonne chose. Et alors actuellement, entre, entre les différents, différents peuples, parce qu'il y a à la fois des caribés, donc des, des gens sur le littoral, oui, qui oui, sont, bien qui sûr. sont beaucoup plus proches, donc des ethnies qui vivaient sur les îles, oui, et qu'il y a à la fois des peuples de l'intérieur... C'est exactement ça, la... aujourd'hui la réalité des choses c'est que la Guyane, elle a 10% euh, toute la population concentrée sur le littoral. La Guyane, ce n'était pas que le littoral. Aujourd'hui, il y a des peuples qui vivent dans l'intérieur. Dans l'intérieur, c'est là où il n'y a pas d'accès de route, pas d'accès de voies aériennes, pas d'accès. Tout, tout, ils sont complètement désenclavés. J'ai entendu que les, au niveau de, de ce qu'on appelle souvent les Français, quand on parle de les Kouyan, ils pensent Kourou, ils pensent les fusées. c'est voilà. tout à fait ce qui est complètement absurde. Aujourd'hui, la France, l'Europe se, se, se, se vendent ses mérites d'être le premier port spatial international. Oui, mais le CNES, le CNES a passé un partenariat avec la Fédération de Russie et, et, bien et bien maintenant bien. il y a des lanceurs russes qui décollent. Et moi j'ai entendu dire que les animaux avaient fui à plus de 300 km parce que ça représente de telles nuisances sonores et, et, et au-delà même de telles, de telles nuisances euh, et de pollution graves parce que il y a des étages qui sont en fil de carbone qui retombent à euh, dans la, la forêt. Aujourd'hui nous n'avons même pas des études sur l'impact environnemental proprement dit. Mais qui sait, dans, dans 10 ans, dans 15 ans on viendra apprendre comme euh, nos Mis antillais, que, ben, ils ont utilisé le chlordécone et puis aujourd'hui ben, c'est. Oui. Voilà, tout à fait, on peut le dire et tel, tel qu'elle est. On a déplacé des populations pour cela. On a déplacé des populations pour cela. Hein, le CNES, au Paublier, qui sont sur euh, des milliers d'hectares, comme euh, d'ailleurs c'est prévu pour la montagne d'or, et qu'on a exproprié des populations, on a exproprié des personnes, on les a déplacées pour voir euh, bien souvent les mal logés aujourd'hui. Euh, pour un business qui ne rapporte rien à la Guyane. Aujourd'hui, le CNES ne paye pas de taxes, par exemple. Toutes les entreprises françaises payent des taxes. Aujourd'hui, le CNES en Guyane ne paye aucune taxe. Donc, OK, à une époque, ils ont développé la ville spatiale, ils ont donné des emplois à certains, même payé des bourses pour que des jeunes aillent étudier. Mais aujourd'hui, quel est le résultat et le bénéfice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 ils conseillent, ils préfèrent prévenir les journalistes qui vont se déplacer la semaine prochaine, qu'il ne faut pas qu'ils boivent l'eau. L'eau n'est pas potable en Guyane. Donc si l'eau n'est, on le remercie, puisque justement, en fait, Montagne d'Or, on n'en veut pas, parce qu'il y a déjà, oui, effectivement des ouais. problèmes avec euh, le mercure, le cyanure et tout ce qu'il y a dans notre eau. Et, euh, et ce n'est pas possible, quoi. Et là, effectivement, on, on s'allie tous.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 C'est impensable, parce que euh, 1700, je crois, euh, 1700 euh, comment dire ça, espèces d'arbres différentes en, en Guyane, plus. voilà, oui. donc euh, c'est pas possible. 90% de la biodiversité de la Tout, France. Voilà, voilà, et, et, voilà. <rire> de 90% de la France et 50% de la Guyane quand même. Donc si oui. on euh, reste en Guyane, c'est 50% de la biodiversité de la Guyane. Donc derrière, en fait... Euh, surtout hein, quand on a un gouvernement qui nous dit, euh, oui, il faut pas penser biodiversité, il faut penser écologie, il faut penser plein de choses, mais apparemment tout ça, c'est n'est pas pour la Guyane. Qu'est-ce qu qui a été fait par l'État français pour développer la phytothérapie, pour faire en sorte que les Guyanais soient formés pour valoriser justement la richesse naturelle des territoires Rien du tout, et c'est tout, tout le débat d'aujourd'hui. C'est rien du tout, c'est tout le débat d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en plus, aujourd'hui, on ne veut pas se limiter à dire que non à ce projet-là. On veut aussi des solutions, c'est-à-dire qu'on veut aussi veut que voilà, ouais. l'économie... Euh, se développe autour de l'écologie, de la biodiversité, et qu'on en fasse... Enfin, la France ne fait rien, mais il y a des fonds. L'Europe, il euh, y a des fonds pour ça. Mais on aurait dit que c'est on a privilégié de tuer euh, l'humain, tuer la population, tuer tout, toute l'espèce humaine, au, au, au lieu de, de, justement, on va dire, euh, développer, développer. Alors, sous, sous François Hollande, j'ai cru comprendre que on avait... Euh, la gendarmerie avait repris à, à, à des je crois des guerres des gens qui viennent justement d'extérieur de la Guyane avec du mercure chercher l'or on avait repris je crois presque 100 kilos d'or ces 100 kilos d'or Hollande avait promis que Tout cet argent irait aux associations guyanaises justement pour essayer de compenser le mal qui avait été fait par ces gens-là. Et je crois que quand Madame Tobira est venue, l'or est reparti en avion voilà. avec Madame Tobira. Qu'est-ce que ça vous inspire ça bah, c'est le vol de nos ressources. Oui. C'est le vol de nos, nos du ressources. C'est euh, voilà. Parce que quand, quand même, il paraît que c'était 100 kilos d'or. Je pense qu'il y a plus que ça au niveau euh, des chiffres. 100 kilos d'or. Je pense que c'est pas le chiffre exact. Voilà, et concernant euh, les retombées soi-disant économiques pour la Guyane, soi-disant, ils ont dit que ça sera pour la Guyane une partie, mais quand vous voyez la chose en, en ce moment, je pense qu'il n'y a rien, il n'y a pas de retombées. En gros, euh, ils nous exploitent, ils font ce qu'ils veulent avec nous, et voilà, vous les petites Guyanais, vous la formez tout simplement. Mais là, il faut que ça change, là. il faut que l'État prenne ses responsabilités. Alors, il y a combien de compagnies de CRS qui ont été envoyées en Guyane pour essayer de, de gérer ce. Peut-être rappeler que 100 kilos d'or, ça représente euh, entre 50 et 60 000. Euh, 60 et 6 millions, entre 5 et 6 millions d'euros. D'accord. Mais concernant, les, comme vous dites, les 50 ou 66 millions d'euros, il n'y a même pas un centime qui a été versé à la Guyane. Zéro centime. Donc, voilà. Franchement, c'est honteux. C'est honteux. Ça me débecque quand j'entends je, quand tout ça. Ah oui, et concernant euh, les compagnies de CRS, bah, ils viennent, ils restent 3, mois, 3 à 2 mois, après ils repartent. Mais, des mais voilà, des vacances, des vacances. payées au frais, frais du contribuable. À maltraiter les gens, à voilà. traiter les locaux. Mais concernant même leur mission, est-ce que et vous... Et encore, parce qu'on a un gros problème, problème d'insécurité. Donc on aimerait bien qu'ils traitent euh, mal, euh, on va dire en tout cas la, la délinquance et qui règle les problèmes de sécurité puisque la plupart sont des militaires, ils sont là pour ça. Maintenant, ils sont en vacances. Si vous voulez voir des militaires, vous allez le matin, très tôt, euh, au bord des plages, ils courent. Vous allez très tôt au bord des rou routes, ça court aussi. Mais euh, en ce qui concerne les quartiers ou bien, euh, en en, fait en, donc voilà, dans, dans, dans les communes de l'intérieur, aujourd'hui, une commune comme Saint-Georges doit se battre contre l'extasie, euh, l'héroïne, genre de choses. Enfin, non, c'est, on les voit pas. On les voit pas dans les communes. On les voit pas, euh, par exemple. On a appris qu'ils euh, sont tellement en sureffectifs, et bien sûr euh, toutes mes condoléances à Saint-Martin et à ce qui s'est passé, mais ils sont tellement en sur sous-effectifs, sureffectifs, qu'il y a quand même une bonne partie qui est partie euh, à Saint-Martin, qui n'est toujours pas revenue. Donc derrière, c'est qu'il y, y a Matière apparemment. Euh, voilà. Je ne dis pas qu'il n'y euh, avait pas à partir à Saint-Martin, mais pourquoi déshabiller Paul pour habiller. Jacques, c'est le seul truc que... Donc en fin, en fin de compte, c'est une économie à l'Africaine. Oui, on, vient, on prend et on, on ne donne strictement rien. et', ah et... Si, ils ont donné, ils te laissent le mercure oui dans les rivières. Voilà. voilà. <rire> est-ce est que tu peux parler justement de la lixivation, c'est-à-dire les, les conséquences oui. euh, physiques de, de, de cette atteinte euh, à la terre et au peuple euh, qui se réclame de la terre. Euh, oui, alors je, peux, je peux effectivement dire un mot sur les, les différents projets miniers. Alors actuellement en Guyane, il y a une exploitation minière orifère qui, qui date d'un certain Donc il y en a une qui est plus ou moins illégale, avec des, ce que tu appelais les pelos qui viennent du Brésil, mais aussi des, des gens du Suriname et, et des, de, de, de tous les pays autour. Donc, euh, de toute façon, jusqu'à maintenant, la seule exploitation qui était pratiquée dans, dans le pays, c'est ce qu'on appelle l'or alluvionnaire. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ben, pour ceux qui ont vu des films euh, sur les... Comment dirais-je... Euh, la la, la rue vers l'or la la dans Californie, on, on la les voit être battées et tout ça. Voilà. Bon, c'est le principe de la battée mais mécanisée. Ouais. C'est-à-dire qu'on se coud ça sur les tapis... Euh, et on récupère des particules d'or, des, euh, des paillettes, qui sont quand même d'une dimension qui est millimétrique. D'accord. Mais là, Montagne d'Or, ce pas et ça. Euh, et donc, euh, on, on, donc mais Montagne d'Or contient une partie de ce projet-là, parce qu'il y a aussi, dans la phase Montagne d'Or, il y a aussi une exploitation allusionnaire qui est prévue. Donc là... Pour fixer euh, l'or, pour l'agglomérer et pouvoir récupérer euh, euh, l'or, on est obligé d'utiliser des agglomérants. Le principal agglomérant, c'est le mercure, qui ensuite, euh, avec la fusion et la raffination, euh, se termine la plupart du temps dans la nature. En à vapeur la... qui est donc en pas, vapeur pas dans la chaîne alimentaire. Ou, ou de toute façon, par le processus, il termine, il termine dans l'environnement, généralement dans les rivières et tout ça, et il contamine tout. Et comme il est bio, bio -accumulable, oui. il est bio-accumulable, il s'accumule dans les tissus des poissons. On l'a vu Et à Minamata euh, au Japon. Euh, le... C'est le cas de Minamata au Japon, par exemple, on a donc Là malfor... donc des malformations, ouais. beaucoup de, de, de fausses couches, des malformations De tout, Et des problèmes neurologiques, euh, grave. le mercure est un neurotoxique très grave, donc des problèmes de paralysie, euh, des problèmes de gens qui ne vont pas pouvoir marcher, Etc. Enfin bon, c'est. Mais l'attitude la, la, de la France en Guyane, c'est vraiment l'attitude d'un pays colonial dans une colonie. C'est-à-dire que nous, en France, en métropole, on, on, on connaît, on entend parler que de Kourou, des lancements d'Ariane, et tout reste oui, n'existe pas. Oui, la Guyane, c'est une fusée pour le français. les français. D'ailleurs, les choses se sont débloquées en Guyane quand ils ont décidé oui. de bloquer. Le, le site de lancement. Voilà, et c'est voilà. ce qu'il faudra peut-être faire pour... Euh, c'est là, ça, comme, Ah, là, on touche au, au, au nerf de la guerre et voilà. au sacré. On touche au Grisby. On, on touche au Grisby. Pour le reste, la Guyane n'existe pas. Elle est livrée à, bah, à elle-même. Suite à ça, c'est représailles hein, aujourd'hui. Ouais. Donc il y a quand même des salariés de l'entreprise... Il y a quand même des salariés d'une entreprise euh, sous-traitante, donc euh, Endel, pour ne pas Bien. la citer. Euh, Endel, donc, qui a participé à ce, à ce barrage, qui, qui nous ont vraiment donc, aidé dans l'ODF. Voilà, tout, ouais. à fait, tout à fait. Ben, Aujourd'hui, si vous voulez, cette société Endel en Guyane est amenée à ne plus exister l'année prochaine, parce qu'elle a perdu tous ses contrats. Cinq d'un coup, non renouvelés, parce qu'effectivement, ils ont eu de la malchance d'être en plein euh, appel d'offres, en plein mouvement. Donc, euh, ils ont déposé leur dossier en décembre 2016, et du coup, la décision devait tomber en mars 2017. Et en mars 2017, eh bien, ils apprennent qu'ils sont sortis sur leurs cinq contrats parce qu'ils ont participé au, au, au, au mouvement. Donc, euh, et là, tous les salariés euh, potentiellement du CNES se sont d'accord pour dire que, bon, en même temps, il euh, ne bon, faut, faut pas se plaindre, il hein, euh, faut pas se plaindre, faut assumer, on a, ils ont participé à un mouvement, c'est les restes. Alors, est-ce euh... qu'un autochtone et Autochtone ont conscience que la solution, ce serait l'autonomie, ce serait que le territoire soit géré par les gens qu'il connaissent et, les, et simplement les, les gens qui lui appartiennent, plutôt que par des gens qui, sont, qui viennent de la métropole, des bureaucrates qui viennent dire voilà on va faire ça, on va faire ça, et qui, qui n'ont aucune conscience des réalités de terrain. Aujourd'hui ce qui est demandé, en tout cas en majorité, euh, c'est effectivement l'autonomie, mais surtout en fait une adaptation des règles, parce que bien plus qu'un problème de personnes, aujourd'hui euh, on a des choses comme l'emploi de mer en Guyane, on a des choses comme les 40% de vie plus cher, c'est sympa, c'est cool, mais c'est un système colonial en fait. En c est, c est, voilà, c'est des règles d'avant. De, Après, spécifiquement à la Guyane, on a un gros problème d'immigration. Euh, on n'a rien contre personne, mais euh, il paraît que parce que nos frontières sont des fleuves, donc c'est ingérable. Donc du coup, il va quand même falloir y réfléchir à comment on va régler ce problème-là, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même 6000 personnes dans la nature, dans les environs de Saint-Laurent-le-Maroni par exemple. Donc 6 000, c'est euh, aujourd'hui par exemple une, une, une démographie qu'on ne peut même pas calculer puisque derrière, euh, je ne sais plus combien, c'était 5 000 personnes sur le mont Baduel. enfin sur les squats de, qui, ont, qui sont un peu partout en Guyane et où du coup on construit un peu illégalement un peu partout, euh, ça représente pour un squat 5 000 personnes, donc imaginez, il y en a au moins 4 ou 5 de ressources. Donc euh, c'est une adaptation des règles. C'est une prise en compte des spécificités, donc une prise en compte, par exemple, la Guyane n'a pas le droit de commercer avec le Suriname, n'a pas le droit de commercer avec le Brésil, il faut exporter en France, puisqu'il faut, faut faire vivre le PIB français. Donc euh, non, euh, non, euh, plus près de chez nous c'est euh, le Suriname, plus près de chez nous c'est euh, le Brésil. Effectivement, ils ne, il ne respectent pas les normes européennes, donc aujourd'hui, on, voilà, on ne peut pas, euh, mais il suffirait qu'ils se mettent aux normes, ou il suffirait que nos normes à nous soient adaptées pour que, parce que je ne crois pas qu'on meurt, qu hein. me qu meurt au Suriname de ce qu'on consomme. Je ne crois pas non plus qu'on meurt au Suriname de voilà. Donc, Donc vous, êtes un peu, vous êtes infantilisé, vous êtes comme une population ah oui, ah oui, ah oui. C'est ça, c'est-à-dire c'est ça. Il y a une infantilisation totale de l'aloctone ou de l'autochtone, c'est-à-dire qu'on dispose de vous, de vos vies, de vos territoires, et, et vous, vous devez vous taire, et il faut se taire, et il faut se taire. alors là, je, Pierre, tu voulais intervenir par rapport, par, par rapport à ça, donc je vous présente Pierre Merachkovski. Euh, une petite remarque, bien, bien sûr c'est très intéressant et je suis solidaire de dire que la Guyane est infantilisée, qu'ils voilà, que, qu ne peuvent pas, que c'est un problème de, de gestion, mais. Est-ce que est le problème, est-ce est que c'est pas le fait qu'il y ait une gestion coloniale Bien sûr, je ne suis pas pour, mais la question, est-ce que ce serait bien de remplacer la gestion coloniale par une gestion autonome Moi je pense que ce serait bien qu'il n'y ait plus de gestion du tout. C'est-à-dire on ne gère plus rien ni jamais les territoires. Voilà. Bah, c'est vrai que, c'est ce que disait, il, il, il vaut mieux être bon à rien que mauvais à tout. Et, et moi, récemment, j'entendais une responsable, une députée Europe écologie des Verts, qui disait que Macron était, était inutile. Et moi, je lui ai répondu, Madame, j'aimerais que Macron soit inutile, mais j'estime qu'il est nuisible. Et donc, je, pour rebondir sur ce qu'a dit Pierre, effectivement, il vaut mieux pas de gestion du tout qu'une gestion nuisible ou qu'une gestion du pillage. Parce qu'actuellement, la gestion des colonies françaises, donc ils appellent département. Ce que je dis. Oui, je dis je Il sais. faut arrêter de gérer. Il faut arrêter de gérer, on ne gère plus. Voilà. Ah. On ne gère plus et en ne gérant plus apparaîtra quelque chose. Oui, mais est-ce que c'est -ce est que... la gestion qui en soit est coupable. Ce n'est pas la gestion coloniale, la gestion autonome. À mon sens, c'est la gestion. À un sens qu'il faut arrêter de gérer. Il n'y a rien à gérer. Je pense qu'on entend par gestion. Voilà. Exactement. Oui, exactement. Je, moi là-dessus, je ne dirais pas enfin, parce que les de <rire> il faut le permettre à d'attirer sur votre compte que le coupable c'est la gestion. C'est pas le gestionnaire. Exactement. Voilà. C'est ça qu'il faut mettre. Clair, en à chaque compte. fois, il vient, il vient toujours euh, amener le raisonnement par l'absurde, mais qui amène à, à, à se poser les vraies questions. Parce que antérieurement, la Guyane avait une gestion. Mais c'était plusieurs gestions autonomes, parce que chaque peuple de Guyane s'autogérait. Et nous, on a ramené notre esprit gallo-romain, hein, surtout, surtout romain, je dirais, avec, euh, la avec une espèce de hiérarchie rigide, où la vérité vient d'en haut, alors que chez les peuples autochtones, c'est souvent, elle percole du bas. Et, et comme, euh, je dirais, dans, dans, dans, dans un film qui a été fait à et Vierge, à un moment... Euh, un, un américain dit au chef de la tribu tu dois dire à mon fils de rentrer et le chef lui répond euh, si je commence à dire aux gens ce qu'ils doivent faire combien de temps crois-tu que je vais rester chef alors est-ce que c'est pas, est -ce est pas laisser la part à cet esprit euh, de la gestion par la base qui serait plutôt une autogestion donc dans le cadre de ce que les gens, les bureaucratants donc une absence de gestion parce qu'ils ont tendance à mépriser l'autogestion parce qu'ils croient que c'est une absence de gestion, est-ce qu'il ne faut pas, en fin de compte, se soustraire à la, la gestion nuisible exogène pour revenir à des pratiques qui existaient, donc qui ne sont même pas à recréer, qui sont à retrouver C'est délicat <rire> C'est très délicat, En fait, après c'est très personnel hein, ce que je veux dire mais la Guyane est pluri-ethnique, ça veut dire qu'au départ la Guyane était, euh, était, elle était amérindienne donc il euh, y avait qu'eux, ensuite les colons sont arrivés et ils ont ramené des esclaves donc du coup il y avait trois peuples, aujourd'hui il y a plein de peuples et ils ont, ils... je pense qu'en fait c'est aussi euh, une manigance de leur part d'avoir de, de, fait en sorte que la Guyane soit pluriethnique justement parce qu'aujourd'hui le peuple premier est minoritaire euh, sur il euh, n'y en a plus autant sur, euh, sur l'ensemble du département euh, maintenant je voulais dire que chaque peuple en fait n'a pas le même avis sur la question oui, donc, euh, que donc, pour pour, pour, pour, pour qu'un pour, pour, voilà, pour pour qu État devienne souverain, pour qu'il puisse s'autogérer, il faudrait que tout le monde pense de la même façon. Et aujourd'hui, je pense pas que ce soit possible. Alors, qu'est-ce que tu Surtout penses pour la Guyane. de, de, de l'ignoble politique Moi, je sais, je suis un petit blanc de la métropole. Si je décide de, de, de venir en Guyane, on va m'octroyer les terres et me donner de l'argent... C'est-à-dire que si moi, si moi, tout à coup, je suis pris de me dire, moi, Roger Nouveau, ben, je, je suis un blanc, donc, tout naturellement, je suis supérieur à, à, à tous ces peuples autochtones, si je vais en Guyane, l'État français me donnera de l'argent et des terres, comme si ces terres euh, n'appartenaient à personne, ils n'appartenaient qu'à l'État français. Et donc, pourquoi... C'est -ce pas, on... pas comme si, hein, oui. c'est pas comme si elles appartiennent à l'État. Bah, oui. Le pire, c'est ça, c'est oui. qu'aujourd'hui, 90% du domaine terrien est eh bien à l'État. Et on doit quémander, on doit pleurer pour avoir des terres, nous, Guyanais. Alors, qu'est-ce qu que guyanais? tu penses du fait que le, le petit Français de Métropole, lui, il, il serait subventionné, on lui filerait de bah la terre C'est de l'injustice. C'est pire que de l'injustice, c'est ignoble. C'est ignoble, mais surtout, c'est de l'injustice, ouais. parce qu'en en fait, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Mais est-ce qu'il ne faut pas... On est en République, c'est l'égalité des droits, donc tu es Française. Mm -hmm. Tu es Française, tu es Français, tu es Français, tu es français. donc est-ce que tu ne dois pas réclamer cet argent et ces terres qu'on qu donne aux Français Parce que tu dis, pourquoi est-ce que toi, auto autochtone, tu ne coloniserais pas ta terre de Guyane Donc, il te faut des milliers d'euros et quelques hectares, sinon comment est-ce que tu vas faire Donc moi, je lance un appel à M. Macron. Monsieur Macron, la République est en marche. Donc la République, c'est les mêmes droits pour tous. J'ai ici quatre Français avec moi. Et ils n'ont pas les mêmes droits que moi, petit con de blanc de la métropole. Pourquoi est-ce que vous ah, leur... Je euh, ouais, Moi, je dis, mais moi, moi, je revendique que je suis un petit con de blanc de la métropole. Donc, moi, petit con de blanc de la métropole, si je vais en Guyane, on va me filer des hectares et du fric, pourquoi ces quatre Français, on ne va pas leur donner la même chose s'il y a égalité des droits Alors ça, c'est une vraie question qu'il faut poser au Conseil d'État, qu'il faut poser euh, au Sénat, qu'il faut poser à l'Assemblée nationale, qu'il faut poser aux, aux députés euh, un sous-poids, un... un un dans un soumis, voilà, il faut leur demander ah. il faut leur demander, qu'est-ce que vous allez faire pour que la France re, re, ratifie enfin la Convention 169 de l'OIT, donc pour qu'il y ait reconnaissance de, de, de, de, je vais dire, de ces six peuples autochtones, mais ces six peuples restants, ces six peuples restants, parce qu'il ne faut pas oublier que la France a massacré la majorité des peuples autochtones en Guyane. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un reliquat. Et en fin de compte, cette biodiversité qui va être massacrée par montagne d'or aussi, elle est déjà un reliquat. Parce que même si elle est extraordinaire, même si elle représente plus de 90% de la biodiversité, même de toute l'Europe, même du monde, parce qu'on le sait, euh, 9, 9 choses sur 10 que l'on va manger dans les 50 ans qui viennent, viendront de ces forêts primaires d'Amazonie. On le sait, tous les scientifiques ouais, le disent pour les médicaments et aussi pour la nourriture. Regarde, en, en Europe, l'Europe a survécu aujourd'hui grâce à la pomme de terre. La pomme de terre tu comme bien le Pérou. Ouais. Les milliers de variétés de pommes de terre viennent du Pérou. Les tomates, les tomates, c'est l'Amérique du Sud. Donc, donc, ce que mange le petit Européen, le petit colon, ça lui vient de ce monde dit nouveau qui est, qui est en fin de compte, un monde très a la donne, très enceinte. La donne de oui. Euh, mais oui, mais alors qu'est-ce que tu penses, toi, du, de, de cette disparité de droits entre un Français de métropole et un Français qui soit martiniquais, qui soit guyanais, ou qui qu qu habite, comme on dit, sur le caillou euh, en Nouvelle-Calédonie Qu'est-ce que tu en penses bon, D'abord, il faudrait vérifier les textes pour bien vérifier s'il y a euh, effectivement disparité de droits, ce qui serait une violation complète du droit constitutionnel français. Oui puisque la constitution garantit l'égalité de tous les citoyens euh, à l'intérieur de l'espace de... républicain français. Voilà. Donc euh, il faut et les pratiques qui révéleraient une différence euh, de traitement en fonction de l'origine ethnique ou géographique des personnes Ils sont illégales. Sont illégales et sont anticonstitutionnelles par définition. Exactement. Donc déjà, il faudrait vérifier effectivement, euh, faire des expériences euh, comme tu proposes. — Il des, des des faut voir euh, des experts en droit international, ouais. hein, tout simplement. — pas c'est du droit franco-français, c'est du droit constitutionnel. La, la Constitution française euh, donne l'égalité de tous les, euh, les citoyens français, quels qu'ils soient. — Je crois que dans la Donc, nuit, vous ils vont supprimer leurs... les, les avantages de, de, de, de la, de la non donc euh, ça c'est une première chose. Donc, déjà, euh, si ça se pratique, c'est une pratique qui, qui n'est pas admissible. Et, et, et puis même au, au delà de la constitution, c'est inadmissible. Moi, quand j'ai entendu, moi, quand j'ai entendu qu'il y avait un hôpital, euh, qu'il que y avait un hélicoptère sanitaire pour l'ensemble de la il y a trois il y a hôpitaux. Pas. Non, mais un hélicoptère sanitaire non, pour l'ensemble. Il y a trois hôpitaux et les, les, les oui. mouvements oui. sociaux qui a eu au moins de mars, 3, Mais trois, mais c'est ridicule. qu'il y, y avait pour un, la, un, un, un la énorme problème dans la qualité des soins et dans les moyens l'ont disposé ces hôpitaux. Il, il, il, il faut des dispensaires de santé, mais par rapport à un maillage du territoire, cest c'est oui, oui. aberrant, c'est-à-dire que quand tu vois les distances et, et le territoire guyanais, il faut un maillage, un bon, un, Voilà, il faut un médecin dans, par nombre d'hectares pour que les gens, et puis il faut aussi des, des voies de communication. La fibre, elle en parlait tout à l'heure, mais effectivement, ces territoires, la fibre optique, elle représenterait réellement, pour tous les peuples alloctones et autochtones, un vrai progrès. Parce que ça permettrait, de, de manière non polluante, de communiquer à grande distance. Et plutôt que d'envoyer des, des fusées, on, on le sait très bien, en cas de guerre nucléaire, les satellites, on ne pourra plus les changer. Donc ils vont se casser la figure, parce que l'atmosphère grimpe beaucoup plus haut que... que que, que ce que l'on croit, hein. il y a même de l'atmosphère terrestre presque jusqu'à la Lune et donc il y a des frottements ce qui fait qu'un satellite de toute manière il finit par retomber, même les géostationnaires finiront un jour par retomber. Donc la fibre c'est le moyen de communiquer à grande distance et c'est un moyen pérenne. voilà. Et donc moi je pense que il faudrait réellement avant toute chose que qu'on laisse aux gens qui connaissent les territoires le soin de s'occuper des territoires. Ça, c'est déjà le premier point. C'est-à-dire le jacobinisme français qu'on retrouve aussi au niveau de l'Union européenne, parce qu'il faut bien voir que quand ça arrange l'Union européenne, un territoire est sorti de l'Union européenne, ce qui s'est passé pour le Groenland. Le Groenland a beaucoup de richesses, mais on sait très bien que le jour où on va vouloir exploiter le pétrole et le gaz du Groenland, eh bien, s'il reste le territoire de l'Union européenne, eh bien, les conventions au niveau de l'écologie seront applicables et dans ce cas-là, on ne pourra pas l'exploiter. Et aujourd'hui, la guillade, j'ai l'impression qu'on fait la même chose mais en étant dans l'illégalité. C'est-à-dire, on se dit, Exactement. on ne va pas exploiter, mais tout ça, tout ça, essaye de se servir d'un flou et d'un vide juridique mm -hmm. et est-ce que ce n'est pas au niveau juridique que vous devez porter le combat pour dire, attendez, rendez-nous, comme, comme disait Diogène, un de ses amis très riches, alors qu'il vivait dans un tonneau, un jour, il lui a tendu la main, et puis il lui a, il lui a pas dit il lui a « rends-moi un peu de tout ce que tu m'as volé ». Est-ce que ce n'est pas le, le message que devraient avoir les Martiniquais, les Guyanais Dire dire à l'État français « rends-nous un peu de tout ce que tu nous as volé ». C'est un peu ce qui est dit, qui a, a... été dit certainement... en fait euh, mars-avril, <rire> <D 'accord. rire> parce qu'on nous a reproché de vouloir chiffrer les mesures. C'est-à-dire qu'à un moment donné… Euh, effectivement, on demandait des écoles, on demandait euh, de la, des, des, études, des établissements de santé dignes de ce nom, on demandait euh, tout un tas de choses, et puis ça a fini par faire, en fait, euh, 2 milliards, 4 milliards. 2 milliards dans le premier instant, et 4 milliards en deuxième instance. Oui, rien hein, du tout. Hein, Est-ce que tout. tu sais combien hein, coûtent les, les 300 facteurs de paix thermonucléaires terroristes français tous les ans 5 milliards ouais, non, mais... Tous les ans, la France ouais, ouais. dépense dans quelque chose, mais de terroriste de nuisible, oui, oui, oui, 5 milliards pour entretenir 300... Tout à fait. bombe thermonucléaire. Je crois qu'il y a la plus grande route de, de, de France qui est, qui est à La Réunion, donc euh, là où vivait notre ouais. ancienne ministre, euh, a coûté 3 milliards, je crois. Oui, parce qu'ils la euh, font sur la mer. Voilà, ouais, tout à fait. 3 milliards. Ouais, pas donc, il euh, pas. Voilà, oui, voilà, ils détruisent l'environnement, voilà. ils détruisent la côte, mmh. ils la font c'est de la mer. Oui. Donc là, nous, pour, euh, pour effectivement euh, des hôpitaux, pour effectivement des hélicoptères... Euh, parce des, que... des, <rire> des hélicoptères. Non, mais si nous mettent des routes, on n'aurait pas besoin d'hélicoptères. Et puis oui, si on avait des hôpitaux... Voilà, dans voilà. Y à l'intérieur, il n'y aurait pas besoin. Il y aura toujours, si voilà. pour pour les grosses opérations sur oui, il y aura oui, toujours un aussi, peu. Aussi, de... bien sûr. Mais quand vous vous rendez compte que, par exemple, là en septembre, on a appris qu'il y a eu en fait un problème de transition entre les médecins. En fait, il y a un médecin pour Marie Passoula pas et, pas pas, et il n'a pas été remplacé, donc, il, donc du coup, ils sont restés ne serait-ce que qu'un jours sans médecin C'est pas possible Et Tu sais qu'ici, en métropole, avec le lévothyrox, c'est-à-dire que pour les gens qui sont atteints de la thyroïde à cause de, bon, des conséquences, notamment de l'industrie nucléaire, on a, on a décidé de passer à, à des médicaments génériques avec une autre formulation et ce qui fait que les pharmacies se retrouvent en rupture de stock avec je crois deux boîtes de, de, de, boîte de levotirox par pharmacie qui vient d'Allemagne dont on est obligé de changer le mode d'emploi pour le remettre en français donc en fin de compte, cette gestion bureaucratique centralisée à chaque fois elle produit, elle produit des aberrations c'est-à-dire que euh, le Tché, je crois que ce qu'il a tué ce n'est pas euh, sa lutte en Bolivie. Ce qu'il a tué, c'est un discours qu'il a fait en Russie. Il avait été invité euh, et, et, et il a été à la tribune et il a dit euh, « Notre ennemi, ce n'est pas le capitalisme, c'est la bureaucratie. » Et euh, j'ai entendu dire qu'il y avait eu un très, très grand silence dans la salle à ce moment-là et que tout le monde avait compris que le Tché avait mis le doigt où il s'avérait qu'était un problème profondément fondamental. Alors, qu'est-ce qu'il en est, vous à travers les mouvements sociaux à l'automne et autochtones, comment est-ce qu'ils se structurent Est-ce qu'ils se structurent de manière pyramidale, comme en métropole, ou est-ce que ce sont des structures euh, beaucoup plus horizontales, où, euh, où euh, les gens euh, ont la parole Parce que si on met en, en place des nouvelles structures, il ne faut pas qu'elles reproduisent les anciennes. Quelle nouvelle déjà est -ce, est -ce que... ah. <rire> Quelle nouvelle déjà <rire> Déjà, quelle nouvelle <rire> Parce que c'est pas parce qu'on a fait un mouvement en mars-avril que déjà tout de suite on a des solutions. Hein. Donc euh, je vais vous rassurer tout de suite, euh, euh, ils ont signé un bout de papier, la bureaucratie en question a signé un bout de papier un accord de Guyane dont on attend encore les effets et dont on attend encore euh, les solutions parce que derrière, euh, ça ne reste qu'un bout de papier. Donc, euh, donc fait, derrière, on nous a fait des promesses. Voilà, c'est juste... des promesses. Voilà, en fait, c'est des promesses qu'ils nous ont fait, mais des promesses... Euh, mais voilà, où on ne verra jamais ces promesses-là aboutir. Voilà, en gros, en euh, deux demande quelque chose, je pense pas qu'ils vont nous donner. Mais alors, en métropole, on dit souvent, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Est-ce qu'il ne faut pas, par rapport aux promesses, comme par rapport aux traités, « Voilà, nous, on vous a pas demandé des promesses, on vous a demandé des écoles, on vous a demandé des hôpitaux. Est -ce, » Est-ce qu'il va pas falloir trouver un moyen de durcir le ton Parce que moi, je sais qu'ici, en France, les médias ont été obligés de parler de ce qui se passait en Guyane parce que c'était suffisamment grave pour que ça percole euh, autrement que par les médias de masse, mais on nous en a dit le strict minimum. Bien sûr, voilà, le strict sûr. minimum. Chacun Sans bloquer le centre spatial. Oui, oui. <rire> voilà. Non, mais tu as raison. Ouais. Ariane a été retardée à cause de manifestants qui bloquaient la route d'accès au centre spatial. Enfin, ce sont des gens qui sont contre le progrès, quoi. Ouais, c'est ça. C'est des espèces de sauvages qui sont contre le progrès. Mais est-ce est qu'il n'est pas temps justement de dire, mais attention, nous, on veut, on veut imaginer notre progrès Est-ce qu'il est qu n'y a pas là, parce que nous, on a un peu le même problème euh, actuellement en métropole, c'est-à-dire qu'il y a des gens ils, ils veulent imposer leur idée du progrès comme si le progrès c'était d'avoir des voitures qui vont plus vite, des avions qui vont plus haut et, et, et plus loin. Est-ce qu'on le sait Aujourd'hui, il euh, euh, y a des gens comme Grothendy, il y avait, y y y avait d'autres personnes, des mathématiciens, des scientifiques qui l'ont dit, c'est impossible. Un, un monde avec une croissance, un monde industriel avec une croissance que de 2%, épuise en quelques siècles l'ensemble des ressources donc les sociétés vont s'effondrer parce que quand on n'a plus de ressources en énergie en c'est fini, ça s'arrête donc les sociétés terraines celles qui ont eu des millénaires d'existence parce que les, justement les, les autochtones de Guyane ils sont là depuis des millénaires ils n'ont pas, pas détruit la forêt. Ils pas. ont réussi à vivre jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc, donc ils voilà, conservent la forêt. Voilà, donc, alors cette pérennité, justement, cette résilience que vous avez et que nous, nous n'avons pas, comment est-ce que vous pouvez la réimposer que, Quels sont, à ton avis, les moyens de, de rappeler à la raison les, les peuples derniers que nous sommes, qui pillent le monde, pour leur dire, attention les gars, non seulement vous nous tuez, mais vous êtes en train de vous flinguer c'est tout, c'est exactement ça. Le avec sa, sa, sa forme à couper, et vous le savez très bien, on ne vous apprend rien du tout. Uh, vous venez de souligner, tout ce qui en sort en découle des de, de, de forêts primaires, c'est ce, ce qui véhiculera le futur pour les Européens. Les Donc nous, nous savons maîtriser le, le côté arboricole, euh, le côté euh, faune, flore, euh, la nature en elle-même. Euh, nous sommes sur le terrain et nous sommes les mieux placés pour pouvoir dire bah, « Écoutez, ce que vous faites, c'est complètement une grosse bêtise et une aberration. » Alors moi je lance un appel à Annie qui est, qui est une directrice de recherche horaire de l'Inserm et qui s'occupe justement de toutes les conséquences euh, des, des, des nuisances euh, industrielles à la fois pour les travailleurs et aussi pour les riverains parce qu'en ce moment elle lutte par rapport à une mine qui va se réouvrir près des Pyrénées dans la vallée de Couflans, c'est une mine de tungsten mais qui contient deux variétés d'amiante et on le sait très bien, ces variétés d'amiantes, à la fois, quand la mine va être à nouveau en exploitation, parce que c'est en cours, il y a la préfète de l'hiver et euh, le gouvernement qui pèse le tout son poids pour la réouverture de cette mine, et bien ça va être une catastrophe sanitaire à la fois pour les populations locales et les travailleurs. Là, vous avez le projet Montagne d'Or qui va être une catastrophe totale. Euh, non seulement pour les alloctones, les autochtones, mais aussi pour tout l'environnement. Ouais, on a des exemples. Là, parce que oui, est non, mais euh... Est-ce voilà, est que, est qu'on ne doit pas s'appuyer sur des scientifiques de métropole et leur dire attention les gars, appuyez grandement euh, le mouvement guyanais parce qu'au-delà des populations allochtones et autochtones, il s'agit de notre avenir à tous. Est-ce est que ce n'est pas aujourd'hui dire à M. Hulot, il faut peut-être mettre la, votre démission dans la, dans la, dans la balance là, parce que, euh, bah, On en a, a, a, a marre qu'un présentateur télé se présente comme, comme une référence en économie. Alors, justement Monsieur Hulot, euh, euh, comment vous dire Aujourd'hui, euh, on va dire l'organisation, ce qu'on s'est organisé pour lutter contre ce projet Montagne d'Or, euh, est symbolisé, on va dire, par euh, le collectif hors de question. Donc le collectif hors de question, aujourd'hui, regroupe 110 organisations, euh, dont 20 locales, mais tout le reste, ne sont, toutes les autres ne sont pas locales, en fait. Euh, dans ces org 110 organisations, nous avons normalement, le grand, enfin, le grand silencieux du moment, la fondation de Nicolas Hulot, d'accord Donc euh, après, effectivement, euh, ce qu'on demande à ce monsieur, c'est un peu de cohérence, un peu de cohérence, un petit peu de... Bon, voilà, parce que par exemple, il paraît qu'il est contre euh, les énergies autour du pétrole et pourtant, il donne une autorisation d'exploiter le pétrole en Guyane. Donc, euh, on ne peut pas dire qu'il brille par sa cohérence. Oui, Mais voilà, il a re-signé, voilà, a re -signé, a re -signé, a voilà -signé, tout à fait, tout à fait. Donc du coup, euh, s, oui, effectivement, on s'organise et euh, dans ces 110 organisations, je vous disais, il y a un peu de tout. Euh, dont, euh, dans le euh, dans plein d'organisations qui travaillent sur l'aspect juridique, qui enfin, travaillent sur l'aspect, euh, on va dire, euh, scientifique de la chose. Et... Euh, euh, on va essayer de peser de tout notre poids et on va tout faire pour peser de tout notre poids tout en sachant que quand même Macron est quand même venu en 2014 hein, pour, sur cette mine, montagne d'or, pour l'ouvrir et pour dire que c'était un grand projet d'envergure. Donc euh, on sait très bien que là aujourd'hui, euh, l'un des, des monstres contre lesquels on doit se battre, c'est le président de la République. Oui, mais ce n'est pas le ministre des Finances en... Oh. En 2015, voilà. Emmanuel Macron, oui. qui a mis sur les rails ce projet Montagnard. Ah. Ça, il ne faut pas l'oublier non oui, oui, voilà, c'est voilà, ça oui. ce que je dis. Voilà, voilà. c'est ce que je dis. Donc aujourd'hui, et qui est président, en fait, voilà. euh, aujourd'hui de la République. Mais, Mais et... façon, il ne faut pas se méfier, parce que moi, moi, je sais que, euh, les, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce n'est pas un problème d'homme, c'est un ouais. problème de. Je dirais de. de de constitution de, de, de fonctionnement parce que les hommes sont interchangeables et tout le problème fait. ne changera pas si on change tout les tout gens fait, parce que, que par exemple pour Monsieur Hulot moi j'ai bien vu, il y a Mme Corinne Lepage ouais, ouais. qui attend au portillon en lâchant de temps en temps mmh. euh, quelque chose de bien vé vénineux sur Hulot pour prendre la place derrière parce qu'elle se dit je ferai beaucoup, beaucoup oui, mieux voilà, que lui voilà, voilà. Voilà. Et, et ils vont changer les hommes et ça sera voilà. toujours voilà. le même problème voilà. donc et vous, vous pour réclamez ça... l'abandon Mais... complet du projet, du projet, du projet et pas que ce projet là en fait, il y a un vrai, une vraie question de se. Pose. Il faut qu'on se pose la question. de, C'est pas aujourd'hui, là, je crois, dans ces derniers temps, on a appris qu'il y avait une autre exploitation qui était en cours de renouvellement, d'autorisation. De, de, de, de, oui. Donc, voilà, il y en a plein des exploitations. Il y en a plein. Il y en a, a plein. plein. A plein. A plein. A plein la Guyane est pourrie de projets euh, miniers. Et euh, aujourd'hui, on se bat contre Montagne d'or parce que c'est énorme et, et là, les dégâts seront monstrueux. Mais est-ce qu'on veut vivre nous d'une exploitation de l'or C'est la question que les Guyanais ah, doivent se poser. Voilà. Alors c'est pour ça que moi je disais, il faut peut-être interpeller pour dire les richesses de la Guyane ce sont les plantes, la biodiversité et donc il faut imposer des formations aux autochtones, et aux allotones de Guyane donc déjà il faut supprimer tous les avantages du petit blanc qui veut, qui veut aller jouer les colons euh, dans, dans ces colonies donc mm -hmm. pas question de filer des hectares à bah oui. un mec qui, qui vient de et, et du fric alors que sur place vous manquez de tout quoi, voilà, c'est clair voilà, voilà, voilà. Donc créer des emplois durable et pérenne en Guyane, à fait. sur les vraies richesses de la Guyane. Tout à voilà. fait. La sur, première égalité, son... c'est l'équité. Tout à fait. Et il euh, y, y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Donc derrière, euh, Alors, nous, nous donner mes... les moyens. Il y a mon ami Pierre Merechkowski qui a, qui a fait plus que grimacer quand j'ai parlé d'emploi pérenne. Mais est... Non, non. Mais... C est, c est, c est, il, faut, il faut quand même que tu donnes ton grand-soeur. Non, non, mais c'est tout. Je n'ai rien contre vous. Mais créer des emplois, créer des emplois. Non. C'est-à-dire les... trans, trans, transformer, transformer, la... transformer la Guyane en usine. quoi. Vraiment non, triste. surtout pas. Avec ah, non. Non. un contre-maître, un sous-chef. Et puis vous parlez d'hôpitaux, donc ça veut être mettre en non, prison au mètre tout. carré, donc c'est très décrit. L'emploi, c'est le premier argument. Voilà, je, je voulais quand même ça. revenir oui. sur ce projet Montagne d'Or, parce que il, il faut dire qu'on peut avoir des avis scientifiques autorisés sur le sujet. Certainement que les, les compagnies minières qui l'ont lancé et le gouvernement vont mentir sur les impacts de ce type de projet. Et vont euh, développer toute une euh, litanie, toutes sortes de, de euh, toute une litanie sur la, les promesses de développement, sur euh, l'argent que ça va rapporter, ah, sur les impôts, ah, sur l'emploi, etc. Donc une mine à, à ciel ouvert. Nous, on a des expériences. Moi, je travaille sur le Pérou depuis cinq ans sur ces sujets-là. Et des mines à ciel ouvert, des mines aurifères à ciel ouvert, les mêmes, avec les mêmes technologies que celles qui vont être utilisées dans le cadre de Montagne d'Or, on en a 3-4, et notamment le, le, enfin, la, les fameuses Yanacocha, les projets Conga et autres au Pérou, sur lesquels on a travaillé 5 ans. Donc on sait exactement ce qui se passe, on a des exemples, et on sait exactement quelles sont les conséquences pour l'environnement et les populations, et sur l'emploi. Parce que ils vont effectivement ça va créer des emplois au moment de la construction, parce qu'il va falloir la construire la même. Il va falloir construire le barrage, le, le, le, la source d'énergie pour l'alimenter. Parce que ces mines-là bouffent des, des millions de kilowatts Et puis les bassins de rétention Voilà. Des bassins de rétention, les bâtiments pour les, les centres de vaccination. Pendant un an ou deux, il y aura effectivement un énorme emploi dans le domaine de, du génie civil. Et après, ça tombe tout seul. Une immense décharge. 400, il y a 400 personnes pour faire fonctionner une mine comme ça, qui va produire... À peu près, je crois que c'est 500 000 onces d'or par an. Je ne sais plus quels sont les chiffres produits. Mais euh, ça, c'est aussi euh, combien de millions de tonnes de cyanure de sodium par an Combien de millions de tonnes, parce que je ne connais pas exactement les grammages, mais je crois qu'on est autour, pour chaque once d'or, nous, c'est 31 grammes. Oui, oui. Pour chaque once d'or produit, ça va être 30 tonnes à 50 tonnes de terre, de roche réduite en poudre. Réduite en poudre. Et on le sait très bien, en plus la forêt vierge, il y a une voilà. très faible épaisseur de, de terre, et tout le reste c'est de la roche. C'est au... le, le constitutif de, du bouclier guyanais qui va être attaqué pour faire ce trou. Réduit en poudre. Et ensuite on va passer ça en lixiviation au cyanure de sodium, dans des piles de pour récolter l'or et ensuite tout le processus de raffinage. Et quand c'est fini, cette poudre-là, on la met dans des dans, doux, des, ouais. dans, des, dans, dans des des... résidus, dans des zones de résidus, mmh. derrière des digues et des accidents de digues des... qui seront, et il y en a sans euh, arrêt. En plus, avec les pluies, ces digues vont percoler dans le sol et vont, euh, par drainage acide, contaminer toutes les rivières en... par aussi. le drainage acide et par les métaux lourds qu'elles transportent, cest à on va les trouver dans toute l'eau dans la région. Du, mais ils ont promis de tout mercure, remettre pareil. Ils ont promis de tout remettre pareil. Ils ont promis de non. replanter ils ont, des armes. c'est le retour à l'herbe. En pas. Amérique latine, c'est le continent <rire> oui. qui a la plus grande expérience Il y en, a chat, là, en matière de mines à ciel ouvert. Mais même quand c'est des mines en caverne, hum. la, la seule différence, le processus derrière est le même. Hum. Sauf que le procédé d'extraction, l'utiliser d'énormes camions. Euh, comme c'est un trou. C'est une question de profondeur du gisement. Si le gisement est affleurant, on va faire un, un, ce qu'on appelle un open pit. Si le gisement est en profondeur, on va creuser un trou et faire une caverne. Et on va utiliser des, des trains de mine. Mais euh, dans les deux cas, le, le traitement chimique derrière est le même. Et la contamination à terme est la même. C est c est ça. Est Donc il faut bien comprend comprendre ce plus que c'est que, que ces mines-là. Ça ne créera pas de richesse pour les Guyanais. Déjà, il le, y a des dizaines de concessions qui existent en, en mines en mine alluvionnaires. Oui. Euh, on trouve euh, sur le territoire guyanais des sociétés comme Newmont, mm -hmm. qui ont des passifs environnementaux dans le monde entier, particulièrement en Amérique latine, des violations des droits de l'homme, mm -hmm. des, des faits de contamination expouvantables, des, des catastrophes sanitaires en Indonésie, au Pérou, mm -hmm. un peu partout et qu'on retrouve en Guyane. Oui, parce que Ces sociétés-là ne sont pas des. Il faut que les gens soient informés oui, et oui. ne tombent pas dans le piège oui. des promesses d'emploi, oui. des promesses euh, euh, qu'on va sûr. leur faire. Parce qu'on va leur faire des promesses, Alors, on va leur offrir pas. des petits cadeaux. Ils ne se fatiguent même pas. Fatigue même pas. Je, on va vous dire, c'est l'une des raisons pour, les, pour lesquelles on peut aisément dire non, qui euh, qui fatigue même pas. Aujourd'hui, c'est à vous dire combien à, à quel point on ne respecte pas les Guyanais, on ne respecte pas la Guyane, on ne respecte personne en fait là-bas. Euh, ils disent qu'ils promettent, enfin ils promettent 2%, 2%, 2%, 2 en fait de bénéfices au niveau de, on va dire mais de la conséquence, de la pollution, de la contamination, de la destruction environnementale. Au pire, économiquement parlant, au pire. C est, c est, eux, 98%, ah nous, 2%. Ah, ouais. Vous voyez Je ne parle même pas d'environnement, je parle économiquement parlant. 2% insulte, pour les Guyanais, 98% insulte, pour eux. Donc ah ouais. c'est une insulte, ouais. d'accord ah ouais. Donc je ne veux même pas... On, on, le débat reste économique, il ça tient pas la route. Même 2%, si voilà. Mais ils nous ils jamais. Ils ils donneront jamais. Vous, ils, ils nous donneront jamais. Mais même ils nous donneraient 100% c'est-à-dire, ce que tu 500, ah, 500, même pas, gars, ça, ça serait un coup, Mais en plus, Moi, le pire, ça serait, plus voilà, plus ça plus serait plus pire, mais plus. en tout cas là, ils ne le font même pas, ils le font euh, pas. Après, au niveau des emplois, les promesses. Euh, les promesses, 750, 750 emplois. Rien. 750 emplois, le, le taux de chômage euh, en, à, le à taux la taux de chômage. oui, 750 emplois en, à la, la, la fin, oui, voilà. oui, voilà, oui, voilà. Mais en exploitation, il n'y aura pas 750 Voilà, mais il n'y aura même pas 750 mais, mais, mais, emplois en, quelle, en, en, quelle est la population Guyanais, autochtone Guyanais. et allochtone de, de Guyane actuellement Elle est évaluée à combien en, en nombre, ça oui. fait à peu près 250 000 personnes recensées, tout en alors, sachant qu'il y en a le double. Qui, alors, qui mettons 500 000. 000. Si voilà. je dis 500 000, 1000 euros par mois ça fait bien 500 millions d'euros. Oui. 500 millions d'euros par 12 mois. Ça va bien faire 5 milliards et quelques d'euros Est-ce que la France ne peut pas pendant 10 ans payer à tous les guyanais un salaire de 1000 euros mensuel en leur disant mais. vous allez mettre en place votre économie à la seule condition c'est qu'elle soit renouvelable. Mais ils veulent pas, ils veulent pas et c'est là où il euh, y, y a, a, que ça y a dire. oui mais ils veulent pas. Ils ne veulent pas parce que justement, vous savez Ce que vous savez que chaque emploi dans les 750 emplois, chaque emploi est souvent sonné par l'État, d'accord L'État paye cette entreprise là, Montagne en d'or, oui, 500 si 000 euros, les, les 500 la, 000, la Euro, la 500 oui, 000 euros, 500 000 euros. c'est le détournement d'argent public oui. et c'est pour ça que je dis que il faut à un moment donné. même Macron, nous, on s'est posé, posé, oui Macron, on s'est même posé la question. la question que tu viens de poser. La question tu viens Poser euh, Gérald, effectivement, et les élus locaux, combien on les a payés C'est une autre question, Exactement. les élus locaux. Et donc il y a un vrai, ah, y a un non, vrai non, problème on prend de corruption qui a payer les campagnes électorales. Voilà, voilà. Les donc, donc, millions qui débarquent. Derrière ça, ça peut Et à côté, ça, oui, à côté de ça, on, emploie, on, on vire les contrats aidés, par exemple. Hein. Ça, c'est une, bah, une comme réforme comme de la France. On vire les contrats aidés. Et par contre, on veut dépenser 500 000 euros. C'est pour ça que je parlais de Pierre Bac en disant il vaut mieux dépenser à rien que des mauvais atouts, parce que moi je, en tant que contribuable, en tant que français, je préfère payer 500 000 personnes, 1000 euros par mois mais bien à sûr. ne rien faire ou à faire des choses positives ouais. plutôt que de donner comme pour les armes thermonucléaires l'équivalent 5 milliards d'euros par an pour des trucs qui sont là pour carboniser des populations et pour polluer pendant des millénaires des territoires. Parce que c'est les, les armes thermonucléaires françaises, c'est ça. Et donc aujourd'hui, on a moyen de financer la Guyane, de financer tous les Guyanais à concurrence de 1000 euros par mois moi je dis qu'il faudrait faire ça pendant 10 ans pour le temps qu'ils mettent en place leur propre structure pour pouvoir de nouveau gérer durablement leur territoire, ouais. celui auquel ils appartiennent. Déjà qu'ils qu arrivent à nous donner les 1,86 milliards du plan d'urgence et puis on verra, mais, mais ils n'arrivent même pas à moi, nous donner 1,8 milliard. Moi perso, perso. Euh, moi perso, je pense pas que ils les ont, 750 postes. Euh, le postes euh, oui, il n'y aura même pas. Voilà, je pense que les locaux ne vont même pas bénéficier de ces 750 postes. Oui. De quoi ils vont bénéficier De rien. Oui. C'est pareil pour les 2%. Ils disent que les 2% ça sera pour les Guyanais, mais ça sera pas pour les Guyanais. Oui. Ça sera, pour, ça sera pour la métropole, ça sera oui. pour la France métropolitaine. Bah, je, je, je, moi, je, si tu nous retires les 2%, il ne nous reste plus rien. Tu retires voilà. les 2%. <rire> Ce qui veut dire, ils viennent, ils nous pillent, au revoir. Voilà. Non, et non. M. Macron, ah non. dans son bureau... Ah, merci les 2%. Ah, pour moi. Ça, ça. Non, ils viennent, ils nous, tuent. Ils, nous tuent, ouais, ils nous tuent. Ils nous tuent, ils tuent nos enfants, ils tuent les enfants de nos enfants. Et puis, et puis ils nous regardent de haut, ils nous disent bye bye. Et puis tu sais, pendant tout ce temps-là, eux ils sont dans leur tour d'ivoire à 8000 km. Et puis nous, c'est pas grave quoi. C'est-à-dire que là, ils sont épargnés, ils ont décidé. Euh, que les Guyanais n'avaient pas le droit de vivre. Macron, c'est ce qu'on vous dit, en fait. En fait, vous avez décidé que les Guyanais n'avaient pas le droit de vivre. C'est ce que ça veut dire. Si vous mettez en place votre montagne d'or, là, et tout le reste, c'est que les Guyanais, en fait, vous vous asseyez dessus et bye-bye. Euh, pas, de pas, voilà. pas le droit de vivre, pas le droit supprimer, pas le droit de dessus. Voilà, c'est tout. Mais ils, sont, mais ils sont C'est dommage <rire> que les élus sont pour ce projet-là. Oui, je vais oui. pas donner de nom, mais je trouve oui, ça bien, bien, bien. dommage. très les voilà. compagnies minières sont connues pour leurs pratiques voilà, euh, douteuses vis-à-vis et leurs euh, euh, leur pratiques euh, très, très courantes dans l'utilisation dans des, des politiciens locaux, des autorités locales et, des, des, et, de, et de, du détournement des appareils locaux pour arriver à leur fin. Enfin bon, euh, non, malheureusement, la, la Guyane est française. Mais c'est aussi l'Amérique du Sud. Et je vous dis ça. que c'est une pratique bien courante dans tous les pays latino-américains qui est autour. Ah. Donc, euh, et sans doute au Suriname aussi, ah, ou dans ce pays-là. Bah, de toute façon, ils font pareil. C'est les mêmes compagnies qui opèrent de dans les de... autres pays. Vous, vous êtes... On est beaucoup plus de l'Amérique du Sud que français, en bah, fait. Les ah, oui. Guyanais, ah, les Guyanais ah, font ah, partie de l'Amérique du, non, mais même du même, Sud. c'est Il n'y a pas ça. Vous allez voir aux États-Unis ou au Canada. Là, dans les territoires indigènes, loin de Montréal, de Toronto, où ils ont leurs sièges sociaux, ou de Vancouver, oui. ils, ont, ils font la même chose. Oui, mais c'est le plan Désolé, nord. des populations indigènes, mais là-bas, ils sont très peu nombreux, les gens. Gérald, si tu me le permets, euh, oui. moi je sais que j'étais en relation avec euh, Marc Fafard, qui était lui-même en relation avec des Inouis et des Inuits euh, au Québec. Il y a eu le projet, eux, a, qui, dans le plan nord, euh, ce qui s'appelle le projet Matouche. Donc, sur le bassin versant de l'ensemble des eaux potables du Québec et, et d'une partie du Canada, l'idée de faire le, la plus grande mine d'or, la plus grande mine d'uranium en, en souterrain, et elle aurait pollué définitivement toutes les ressources en eau potable. Et c'est la mobilisation de l'ensemble de la population qui a permis de faire un moratoire malheureusement provisoire sur ce projet Matouche. Là, moi je dis, il s'agit d'un problème vital. Moi, je demande à, à tous les intellectuels, les vrais intellectuels français, ceux qu'on ne voit pas, à la radio et à la télé, de se mobiliser très fortement pour empêcher, un, le projet Montagne d'Or, et de tous les projets satellites dont vous nous avez parlé, et de soutenir hein, les mouvements debout, les, les citoyens. Hein, on veut pas les petits bobos de Paris là qui n'étaient pas là après pendant, pendant l'été. Il faut soutenir la population guyanaise pour lui éviter la mort et l'indignité. Voilà. Et donc, c'est sur ces mots que je vais vous quitter. Je vous remercie franchement. Et vous revenez quand vous voulez. Et hey, je vais laisser la parole parce qu'on a quelque chose à dire par rapport à Rémi Fraisse. Non, pas seulement. Je voulais d'abord remercier tous nos amis de Guyane qui sont là. Et donc, euh, une, une, une amie là, ton prénom, euh, Ivan. Ivan, vient de me dire que, donc, euh, comme Macron passe la semaine prochaine en Guyane, euh, ils, vont, oui, ils ont prévu, ils ont prévu hein. une énorme mobilisation, et nous, nous, on va suivre ça de près, ah. et relayer sur les réseaux sociaux, partout, c'est ça, ça à quoi ils doivent servir les réseaux sociaux, en fait, on est chacun un média. Alors, je voulais vous dire que moi, je suis, ça va vous faire sourire, mais je vais agir là. aussi, chacun de nous peut agir, comme toi, Roger, Marc, euh, non, ton prénom, Gérald, Pierre, et vous tous, nos amis là, de Guyane, c'est que moi, je suis euh, en contact euh, de temps en temps avec euh, celle qui remplace Hulot à la Fondation La Nature et l'Homme, la FNH, ah, qui est absente. Audrey Pulvar, je la... elle me connaît, ouais. elle m'a encore fait un tweet là, très sympathique. On donc on appuie, appuie, hein. voilà, donc je vais appuyer votre cause dès demain. Je, je, je, je, attendez, je, je vais la contacter en privé, Merci. Et en privé et en public. Oui, oui. Je vais et prendre comme on en... fait là. voilà. Comment on fait là Parce que vraiment là, c'est vraiment, c'est au-delà des mots. Ce que, vous, ce que vous allez vivre si on laisse faire ce projet. On est tous concernés. Euh, je vais contacter Audrey et je vais aussi contacter une amie qui est à fond là-dessus là -dessus sur les écocides, c'est Valérie Cabanes, oui. que tu connais, que tu connais Roger, que tu connais Marc, que vous connaissez, que Pierre connaît, parce qu'elle a sorti un nouveau livre avant-hier hier qui est sorti, c'est « Homo natura » les, les et puis il y a un autre sur les droits de la terre. Et elle est à fond, c'est quelqu'un d'honnête. Franchement, elle était récemment en Amazonie, parce qu'ils ont réuni tous les, gardiennes, les gardiens de la Terre, vous, vous savez ça, avec Raoni, là ils étaient là du 11 au 16, avec Gerhard Peter Peterbruch qui est un ami qui dirige l'anète Amazon. Et donc je vais contacter Valérie parce qu'elle est, elle est partout là en ce moment pour son livre. Je, je vais lui envoyer un message sur Facebook en privé, on, on a fait une vidéo ensemble, donc on était à la Haye avec Valérie. Euh, euh, je termine là dessus puis euh, après un mot sur Rémi on était l'an dernier aux trois jours euh, à la Haye avec plein d'activistes sur euh, par rapport au procès mondial citoyen contre Monsanto mm -hmm. avec mm -hmm. Marie-Monique Robin là dont on parle Il beaucoup actuellement voilà avec Vandana Shiva mm -hmm qui nous a révélé le chiffre des 300 000 indiens qui se sont suicidés en, en Inde à cause des, du, agriculteurs, des non, pressions des multinationales. Et donc du prix des semences qui et on ne veut pas que ça se produise en Guyane. On ne veut pas que nos frères et nos sœurs guyanais se suicident à cause du projet Montagne d'Or et tous les autres projets le criminels. Ça a déjà commencé malheureusement. Bon Il serait bon aussi que la Commission européenne, qui est en train justement de décider de l'interdiction du glyphosate, ne se fasse pas encore euh, euh, laminé par les lobbies de Monsanto avec plus une plus... reprolongation de 10 ans de cet herbicide travaillent travail pour les multinationales, et justement là, je tiens à le dire, jeudi prochain exceptionnellement, parce qu'on est là tous les jeudis depuis plus de deux ans, pour quatre jeunes qui sont dans le couloir de la mort en Arabie Saoudite, parce qu'ils sont les meilleurs clients des marchands d'armes français. Malheureusement, ils ne sont plus que trois, parce que le 11 juillet dernier, dans un silence retentissant des médias, Amjad, lui, a été décapité, après son corps a été crucifié jusqu'à pourrissement des chairs, jugé euh, en Arabie Saoudite. En sans avocat. Voilà, sans et jugé sans avocat. Et donc, jeudi prochain, les jeudis d'Ali qui se tiennent à République se tiendront au mur pour la paix de Paris, dans le 7e arrondissement, parce que de 18h à 20h, ce sera le troisième anniversaire de la triste mort, et moi je dis de l'assassinat de Rémi Fraisse, par un gendarme français. Rémi Fraisse, Adama Traoré, Liu, eh bien, c'est un petit peu la manière dont le citoyen français est, est considéré. Il est tué, il est, il est, on ne respecte pas sa dignité. Et ce que l'on ne fait pas pour les êtres, on ne peut pas le faire pour les choses. Et c'est là-dessus que je vous quitterai. Je vous dis à jeudi prochain pour la 29e émission Radar. Et je passe la parole quelques secondes à Marc qui fait la technique depuis le début. Mmh. Oui, il y a une chose qui m'a choqué et frappé. Je m'en excuse parce que je n'avais pas considéré euh, cette chose-là. Moi, je le voyais en tant qu'étudiant à l'époque scolaire, euh, la conquête spatiale. Mais vous avez parlé tout à l'heure de nuisances sonores. Euh, je n'ose même pas imaginer, euh, vous qui êtes sur place, le nombre de décibels que vous recevez dans vos oreilles. Moi, ça me fait super mal parce que je sais que nous sommes nés avec deux peurs fondamentales, c'est la peur de tomber et la peur du bruit. Mais c'est d'une rare violence. Voilà voilà ce que je voulais dire. Et bien, je te remercie Marc et à la semaine prochaine. Merci. Merci à vous. Vous revenez quand vous voulez. Normalement c'est ouvert, il n'y a même pas besoin de me prévenir. Vous passez dans le coin, 20h, 20h30, tous les jeudis on est là. Et, et Il va falloir relayer les suites parce que oui. le vrai oui, est nous on est, nous on n'est pas les médias de masse les médias de masse on parle d'un truc tu sais il y a l'actualité il y en a un qui est mort on en parle et puis un jour après on en parle plus. Pas la censure. voilà et il n'y aura pas de censure c'est à dire que vous, vous venez dire ce que vous avez à dire et il n'y a pas quelqu'un qui vous Là, c'est génial que vous soyez venu vraiment c'est important pour tout, tout, pour tout le peuple viennois et tous les peuples du monde ah oui oui moi je veux que les grands médias sont exactement mais nous on va en parler on va bouger le truc ça ne reste pas comme ça. Et en plus, c'est ce que tu as dit. Montagne d'or, c'est aussi l'art qui cache la forêt. Ne nous focalisons pas que sur Montagne d'or. Il faut mmh. arrêter Montagne d'or. Oui, oui, oui. Et puis, il faut tous les autres projets. Voilà, voilà. En vrai parce ils vont oui. vrai que baril, euh, oui. En fait, là, même eux, leur, pro leur projet Montagne d'or, c'est euh, la décision, c'est en fin d'année. Mais ils ont fait passer deux petits projets entre temps en, en Algérie. Ouais. Et l'exploitation pétrolière, il y en a offshore. Oui. Et moi, le je sais total que. total a bon, été jeté. Moi j'ai vu un... Ah peu non, non, là. Ils sont non, non, non, non, non, non, non, non, non, au contraire, et Total, et Total a signé pour 25 ans au Qatar, et, oui. Oui, oui, au Qatar, voilà, c'est oui. vraiment, c'est... Oui, mais en France, il, il dit qu'effectivement, il faut se diriger vers de nouvelles énergies <rire> <rire> <rire> et il renouvelle oui. le... le pétrole, le pétrole. pétrole. oui, oui, et bon, oui, ça mieux de faire la sieste. Oui, voilà. Non, mais ça c'est la propagande, maintenant, on sait très bien que... Alors, pour, sur le, le, la le thématique amérindienne, je voulais simplement signaler que le 26, je ne sais pas si on enregistre encore, ouais. oui, <rire> <rire> le Marfille 26, donc à l'INALCO, euh, donc à 19h à l'INALCO, euh, je n'ai pas l'adresse en tête, mais enfin, bon, tout le monde sait où c'est, près du de la bibliothèque François Mitterrand, c'est dans le quartier, ouais. mm -hmm. Donc euh, nous aurons une petite conférence sur les... puisque c'est le mois d'octobre. Euh, le... Donc, euh, au mois d'octobre, il y a en pas mal d'événements ici pour rappeler le génocide indigène en Amérique. Il y a eu aussi, on n'en a pas parlé, et mais en 26, octobre 2014, les 40 au Mexique, sur les, les, des Mexique. Et les violations okay. des droits de l'homme des peuples indigènes. Okay. Donc, ça se passe à l'INALCO, le 26 à 19h. D'accord. <rires> 2014, c'est vrai que je voulais le signaler parce qu'il y a quand même eu 40 études. septembre, études. Ouais. Enfin, bon, oui mais, effectivement... mais, mais il y a eu beaucoup de célébrations en octobre 2014 parce qu'il s'agit de 40 étudiants qui essayaient justement de, de, de, préparer, de préparer le monde de demain justement, ouais. qui, qui étaient des autochtones, euh, d'une université populaire et moi je crois que c'est ça qu'il faut, C'est, il faut s'approprier et il faut, il faut devenir des autodidactes et s'approprier tout ce qui d'habitude est le pouvoir de l'État, c'est à nous d'être l'État. Voilà. C'est à nous de dire l'État, c'est nous. Voilà. Et pour terminer sur une note d'humour, moi j'avais une petite note d'humour parce qu'il ne nous reste plus que ça qui est pas encore taxé, l'humour et l'amour. Et donc sur une note d'humour, je pensais ces jours-ci à la marmotte, cet animal très beau des montagnes qu'on a. Hein. La, faire la, fête. la marmotte qui hiberne six mois. Oui. Je propose que tous les humains hibernent six mois et la, la pachamama sera soulagée. Il n'y aura plus de guerre, plus de misère, pendant plus de pollution mois. pendant six mois. Pendant, ça va être génial. On va faire baisser le CO2. Mais attends, mais ça, attends, mais ça avait... va être. Attends. Voilà. Mais, mais que Macron ça... et Hulot commencent. Ah. <rire> vive les marmottes. Ouais, ouais vive les marmottes. <rire> Donc. Euh, on suit très fort ce qui se passe en Guyane là ces jours-ci, on va suivre ouais. tout le temps, hein, tout le ouais. temps, tout le temps, tout le temps à fond.